Dans cette vidéo, nous allons regarder comment on peut multiplier deux nombres relatifs et plus particulièrement étudier le signe d'un produit de deux relatifs. Commençons par étudier le cas particulier du produit de deux entiers relatifs en nous appuyant sur la notion de somme. Par exemple, on sait que moins 5 plus moins 5 est égal à moins 10, ce que l'on peut aussi écrire 2 fois moins 5 égale moins 10. De la même manière, moins 5 plus moins 5 plus moins 5 est égal à moins 15, Autrement dit, 3 fois moins 5 est égal à moins 15. Poursuivons encore une fois avec moins 5 plus moins 5 plus moins 5 plus moins 5 qui est égal à moins 20. Ce qui donne 4 fois moins 5 égale moins 20. Écrivons ces résultats les uns au-dessus des autres et essayons de compléter la table de multiplication de moins 5 ainsi débutée. Multiplier un nombre par 1 ne change pas ce nombre. Donc, 1 fois moins 5 est égal à moins 5. Multiplier un nombre par 0 donne toujours 0, donc 0 fois moins 5 est égal à 0. Cherchons maintenant à combien est égal moins 1 fois moins 5. Pour cela, on observe facilement que lorsque l'on passe d'une ligne à celle immédiatement supérieure, on ajoute 5. Ainsi, moins 1 fois moins 5 est égal à 5. Et en poursuivant ainsi, on obtient que moins 2 fois moins 5 est égal à 10, et ainsi de suite. Ce qui est important à retenir est le signe de ces produits, résumé dans la propriété suivante. Le produit de deux facteurs de signe contraire est négatif, et le produit de deux facteurs de même signe est positif. Dans ce qui vient de précéder, nous avons étudié le cas particulier du produit de deux entiers relatifs. Dans cette seconde partie, nous allons regarder si le signe du produit de deux relatifs conserve les mêmes propriétés avec des nombres non entiers. Utilisons le produit 1,1 fois 5,2 qui est égal à 5,72 pour chercher à calculer 1,1 fois moins -5,2. Écrivons un calcul annexe dans lequel on ajoute l'opposé du second facteur 5,2. On sait que la somme de deux nombres opposés est nulle. Donc notre produit aussi. Développons le membre de gauche de cette égalité avec la distributivité, ce qui donne cette égalité dans laquelle on retrouve d'une part le produit recherché et d'autre part le produit connu. Or, la somme de ces deux nombres est toujours nulle, donc ces deux produits sont opposés. C'est-à-dire que 1,1 fois moins 5,2 est égal à moins 5,72. On retrouve bien le fait que le produit de deux facteurs de signe contraire est négatif. Et qu'en est-il du produit de deux facteurs négatifs Pour cela, calculons moins 1,1 fois moins 5,2. Écrivons de la même manière le calcul annexe suivant, dans lequel on ajoute l'opposé du second facteur, 5,2. On sait que la somme de deux nombres opposés est nulle, donc notre produit aussi.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 Ces exemples génériques, avec des entiers ou des décimaux non entiers, se généralisent. Il faut donc retenir la propriété précédemment énoncée, résumant le, produit, le signe d'un produit de deux facteurs relatifs.